Certainement que les animés de cette saison sont ouf. On pourra citer SNK, Dress Up Darling, Ranking of Kings, 86 et ouais ouais plein plein d'animés cette saison. Mais à la place de simplement faire une vidéo sur SNK pour dire à quel point on s'en bat les couilles, de la mer à ou encore euh... Je Putain mais roulez-vous une palle, t'as cogné Aujourd'hui seulement des ondes de giga Tchad, qui conduisent des mechas super stylés, accompagnés de leur e-girl préféré. Oui, on est passé de gigachad à giga simple. Et alors? The thème bébou! Arrête, Bae, pas devant tout le monde, voyons! Vous vous êtes déjà demandé, ça ferait quoi d'être un esclave soldat, à la botte d'un monde gouverné par de puissants racistes, qui vous force à combattre des robots à la mémoire volée de vos anciens camarades de combat? Euh. Non, non, je me suis jamais demandé ça, genre euh, vraiment. Bah ça peut arriver, hein, à bon entendeur. Pardon? Je vous pardonne. Oh putain, la suite de 6 donc la partie 2, et non la saison 2, je le rappelle toujours, sera beaucoup plus focus sur le combat que la partie 1, alors que le début montrait juste le contraste entre les 6 et le reste du monde, bah maintenant qu'ils sont libres, ne suit que… C'est ciao Lena ou Lena ou alors euh, Lena situation… Toi t'es youtubeur, ouais comment tu sais Maintenant au service de la république de Giade, à ne pas prononcer Jihad, au risque de confondre avec autre chose, une république qui a l'air de bien plus respecter les 6 que la république de Saint Magnola, mais la Là, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir un papa poule à la tête des armées, un quotidien paisible et tranquille, et une loli ancienne impératrice au passé triste Mais là, pourquoi vous avez rajouté une loli sur le champ de bataille Aouh, c'est mon, mon petit côté japonais Ah Contrairement à la première partie bourrée d'action de 6 la deuxième partie se concentre principalement sur les relations interpersonnelles, et la lutte des 6 entre une vie paisible dans la fédération de guillades, ou le retour sur le champ de bataille, bon, ce qui est bien c'est qu'ils ont pas pris 3001 à décider On a une série à regarder, nous hein Ah putain, on est bien là hein Ouais, on se croirait dans un tranche de vie. On part faire la carte contre des méca sanguinaires d'humains Let's go c'est là que la série se lance, on va pouvoir voir à quel point tout ça est grandiose, jusqu'à l'accomplissement de l'objectif du héros, qui n'a pas vraiment d'objectif en fait, mais c'est justement le voir et essayer d'en trouver un hein, qui va être le plus intéressant, ce qui est bien dans tout ça, c'est l'évolution des personnages centraux, et même adjacents, car même le plus secondaire des personnages aura une influence sur le monde, les personnes qui l'entourent, elle aura des proches, un passé, une motivation, et pourtant, bah c'est pas du tout le genre de personnage qu'on va suivre, car Shin n'a pas vraiment de but, présenté au premier abord comme un personnage à la personnalité Vierge, tu découvres au fur et à mesure qu'il est quelqu'un, il a de vraies émotions et ressentis, des fardeaux et des luttes, intérieures ou non, avec lesquelles il doit se confronter. Bon, même si des fois on dirait un psychopathe. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire Et souvent l'illustration pour le faire est ingénieuse et magnifique de la part de A1 Pictures. Je fais notamment référence au dernier épisode avec les bandes noires qui représentent l'esprit fermé de Chine et Lena qui vient lui ouvrir la vision, tout ça pour nous donner une conclusion magistrale. Et ce qui est bien pour ce personnage, c'est qu'on va pas faire comme tous les animés génériques, hein. On va pas te mettre là-bas un petit flashback et boum, t'as un personnage développé. Attention, hein, on serait à deux doigts de penser que tu parles de Naruto là. <rire> Mais non non Ici, il se développe avec les actions et les interactions que nous voyons, l'histoire s'écrit encore après le commencement, même avec tout l'animé, c'est pas super évident de retracer toute son histoire, et pourtant, comme une vraie personne, on sait, nous ne sommes pas dans sa tête, n'avons pas de moments particulièrement privilégiés avec le personnage, outre ses interactions avec les autres, et c'est là une différente façon de découvrir, découvrir tout d'abord le monde, pour savoir comment on en est arrivé là, découvrir les différents acteurs de ce conflit, pourquoi cette situation, et enfin les personnages en eux-mêmes, qui permettent de faire lien entre tout ce qu'on a appris, des informations cumulées et montrées subtilement aux spectateurs, pour l'assembler avec tous ces bouts d'histoire de chaque compagnon, et finalement faire le tout qu'on aime et adore, ça peut paraître un peu simple comme façon de faire, mais croyez moi, on peut faire de grands trucs avec de simples choses c'est un anime sur la guerre, et une triste vérité sur la guerre, est que bien trop souvent, la haine est utilisée comme un outil pour atteindre ses objectifs, nous le voyons un peu partout dans la série, hein, entre les L6, le gouvernement, ou la légion elle-même, la haine est un moteur bien puissant, mais bien moins coûteux que l'essence, donc conduisez à la haine les russes Dans ce cas présent, l'objectif était de déshumaniser une grande partie de la population, afin que personne ne batte un cil alors qu'ils mourraient tous par millions dans une guerre impossible, et surtout qui ne les concerne pas, que Shin et ses amis ont accepté sans malgré le fait qu'il ne soit plus prisonnier, et suivre des dépravés de guerre dans ce thème, cette ambiance, ce monde si particulier, influençant jusqu'à même des principes évidents pour nous, bah c'est super kiffant Tout cet animé est matière à relativiser et réfléchir à ce que nous voyons autrement que la simple fiction, et c'est pour ça que ça en fait vraiment un des meilleurs animés que j'ai vu, c'est pour ça aussi que je vous le recommande fortement Même si le début ne vous plaît pas, sachez que le cadre n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour cette série, d'amener tout plein d'éléments et de messages pour en faire découler toutes sortes de ressentis, Magique ou non, les émotions que la série arrive à faire ressortir de l'écran sont magiques et surtout propulsées par toutes ces OST de toute qualité qui resteront encore très certainement longtemps dans ma mémoire. Entre ça et les OST de 0. Évidemment. Et quand vous relevez tous ces détails et références, la série n'en devient que meilleure à regarder. <musique> Alors avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 4 du light novel, le manga vous oubliez, c'est mort, c'est trop en retard, niveau de l'adaptation du light novel par rapport à l'animé, bah vraiment tout est correct, globalement tout a bien été adapté, certains détails sont allés un peu vite, et d'autres complètement sautés, mais ça n'affecte pas trop la trame principale, qui a correctement été sublimée de toute cette magnifique animation, et où l'ingéniosité a permis d'incruster des éléments importants dans chaque simple dialogue, ou alors de simples illustrations, franchement, l'adaptation est l'un des meilleurs aspects de cette série, c'est littéralement l'une des meilleures retranscriptions de romans légers en animé, hein, donc pas de souci à ce niveau là, vous pouvez reprendre volume 4 sans problème, sauf si vous souhaitez avoir une expérience un peu plus complète Niveau de la suite en animé, donc de la saison 2, et non de la saison 3, je rappelle encore, la série a voulu nommer cette suite saison 2 pour des raisons commerciales, mais c'est bel et bien une seule et même saison diffusée en deux cours, un peu comme Mushoku Tensei, si vous vous rappelez bien, bref, niveau de l'adaptation, l'animé adapte les trois premiers volumes du light novel, et on a pour l'instant une dizaine de volumes déjà faits, je crois qu'on est au volume 13, donc largement assez pour faire encore deux saisons de 24 épisodes. C'est beaucoup, mais plus encore, la popularité de l'œuvre est globalement bonne, son classement et sa note des spectateurs est tout à fait appréciable, l'animé a en effet bien boosté les ventes du light novel, ça se sent, et la série ne s'emporte que mieux avec son dernier Blu-ray qui sortira vers fin avril, donc là on n'a pas vraiment de chiffres concrets, mais au moins avec ça on peut être sûr qu'une suite est assez certaine. Mais je vais pas vous mentir, le fait que la diffusion ait été un bordel le fait qu'il y a certains épisodes qui étaient reportés chaque semaine, du coup ça a fait un retard sur le créneau, et les deux derniers épisodes sont sortis trois mois après ceux d'avant, hein, genre imaginez, vous regardez tranquillement, et là on vous met prochain épisode dans trois mois, je regarde bien Heddy ou Stone Ocean sur Netflix, là, ça a considérablement baissé la hype dessus, et moi en premier, dans tous les cas, prendre une aussi grosse pause n'est jamais bénéfique, mais l'impact n'était pas des si grand vu les retours du dernier épisode, mais ça aurait été mieux sans, finalement j'irais dire que la voix est bonne, les ventes devraient pas être dégueulasses vu la demande, la popularité ne fait que monter, et le projet n'était pas si catastrophique que ça, donc je reste optimiste pour une suite, et d'ailleurs, on devrait bientôt normalement avoir des réponses le 10 avril, à l'occasion de l'anniversaire de l'animé, le casting entier sera réuni, avec quelques événements en plus, et surtout une grosse annonce de prévu, je vous préviens, si c'est un jeu vidéo ou autre, j'arrête youtube, hein. si ça nous fait une re 0 à faire 3020 events pour rien annoncer, je pète mon crâne, mais bien évidemment, vous le savez, je vous tiens toujours au courant en commentaire, vous avez juste à en laisser un Sur ce, c'était tout pour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 Oh merde Putain mais c'est de la pub gratuite ça encore Merde C'est pas du tout Kayche numéro 8, le tome 4 sorti il y a pas longtemps chez Kazé Putain de merde Chaque fois ça me fait le coup